Bonjour Herman. Amine, bonjour. Alors, ravi de vous retrouver une fois de plus et je rappelle à ceux ou celles qui nous regardent en ce moment que vous êtes analyste financier chez la banque de Groove Peterkam. Alors justement, il y a un secteur que j'aimerais analyser, décortiquer je dirais avec vous, c'est le secteur de la logistique. Alors c'est un secteur qui a eu beaucoup, beaucoup de succès en bourse, on l'a vu à travers leurs performances. C'est moins le cas aujourd'hui. Mais revenons d'abord sur ce secteur. Pourquoi est-ce qu'il a bien performé donc c'est un secteur effectivement, tout ce que les WDP, les Montaires de ce monde ont surfé sous la vague de l'e-commerce, des chaînes logistiques, du lockdown évidemment. Et un amour presque aveugle, la plupart de ces sociétés ont des performances extraordinaires. Songez que VGP, l'année passée, l'action a fait plus de 100% en un an. Euh, mais effectivement, euh, depuis le début de cette année, c'est un peu le désamour. Hein. Toutes les sociétés et, euh, en immobilier logistique que nous suivons à, chez The Group Peter donc plus ou moins six sociétés, sont toutes avec des performances négatives. Donc amour et puis désamour. Alors justement, quelles sont les raisons qui expliquent ce désamour Vous n'allez quand même pas me dire que l'Ukraine a un impact sur la logistique, Herman euh, vous avez raison, c'est quelque chose qui, qui, qui, l'Ukraine, c'est une économie relativement mineure. Par contre, il y a un impact indirect via les marchés. Donc les marchés, il faut avouer que les marchés en 2022 sont un peu moins fringants que l'année passée. Vous avez, ben, vous avez cette guerre en Ukraine, effectivement, qui pèse un peu sur les marchés. Vous avez des perspectives de taux à la hausse. Vous avez une inflation assez élevée. Les gens se posent la question, est-ce qu'on peut appliquer l'indexation full Et, et euh, donc tous les marchés sont un peu, sont un peu euh, en berne. Évidemment, donc les sociétés immobilières qui ont le plus marché, le mieux, marché, et aussi les plus grosses, et qui sont les plus corrélées avec le marché, souffrent le plus. Donc la macroéconomie et la géopolitique ont un impact sur la logistique. Alors j'ai cru comprendre aussi que les propos de la direction d'Amazon avaient aussi ou eu un impact en tout cas sur le secteur de la logistique. Absolument. Donc euh, Amazon a indiqué il y a quelques semaines qu'il euh, y avait une, un danger de suroffre de, de, de surface. Il faut savoir qu'Amazon est surtout active dans l'e-commerce. Et l'e-commerce n'est qu'une partie de la logistique, de ce qu'il qu est convenu d'appeler la logistique. Mais effectivement, ça crée un coup de froid. Et beaucoup de gens, vu les valorisations très élevées de, du secteur logistique côté de l'immobilier logistique côté se sont dit, oui, peut-être est-il temps que je pris mes bénéfices Ou peut-être euh, de tels multiples, à songer, trop de fois les bénéfices, ce n'est plus tout à fait justifié. Et on pourrait dire que... Amazon a joué un peu le rôle de canari dans la mine, hein, euh, en avertissant évidemment les autres investisseurs. Alors, il y, a, il y a un autre élément qui a joué en défaveur de, de ce secteur de la logistique, euh, qu'on retrouve à travers ce vieil adage boursier, c'est que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Oui, c'est ça. Je crois que, bon, d'abord, euh, une baisse boursière, c'est d'abord un, un rappel sain que tout ne monte pas jusqu'au ciel, comme vous le dites si bien. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il ne faut pas aveuglément suivre un secteur ou suivre une mode, mais faire aussi son homework. Et dans un secteur, vous avez aussi des sociétés plus chères ou moins chères, des meilleures sociétés, des moins bonnes sociétés. Alors Herman, si je vous écoute, là on pourrait presque être désespéré de ce secteur euh, qu'on a beaucoup aimé pendant quelques temps. Mais vous semblez dire aussi, en préparant donc, euh, cette interview, euh, que finalement le mot logistique est un mot valise. Hein, il regroupe beaucoup de secteurs très différents. Et là, vous allez peut-être nous aider à voir un peu plus clair. Tout à fait. D'abord, ce qu'il qu est convenu d'appeler la logistique, euh, c'est un secteur qui recouvre plusieurs réalités. Et l'e-commerce n'est qu'une partie de ça. Donc le coup de froid d'Amazon ne s'applique qu'à une partie de, de l'immobilier logistique. Vous avez aussi tout ce qui est logistique pure donc des, des logisticiens qui, qui sous-traitent la logistique d'autres sociétés, je dis par exemple je ne sais pas moi, un KNN qui va sous-traiter la logistique d'un carrefour, et vous avez aussi l'industrie légère, donc je ne sais pas, par exemple un fabricant de batteries VGP, par exemple loue à BMW, des locaux qui sont utilisés pour fabriquer des batteries. Donc euh, le coup de froid d'Amazon ne s'applique qu'à une partie du secteur. Secundo, ces sociétés restent des très bonnes sociétés, ça reste un secteur à forte croissance, euh, mais effectivement, certaines valeurs souvent les plus connues, hein, la plupart des, des, des banques servent toujours les OEDP, les montaires de ce monde, hein. certaines valeurs sont devenu extrêmement cher et donc nous nous plaidons depuis quelques semaines euh, pour être plus sélectif et regarder peut-être des valeurs un peu moins connues ou un peu hors des sentiers battus. Alors si je résume notre conversation, Herman, d'abord amour pour la logistique, un petit peu désamour. Vous nous avez expliqué les questions, vous venez nous faire comprendre qu'il y a des différences dans ce secteur. Euh, bah, alors concrètement, je fais quoi Bon, vous devez aimer, mais avec raison. Voilà. Euh, nous, <rire> avec euh, modération. Comme avec on dit, modération, avec ouais. raison, gardant la tête froide. Hein, L'amour aveugle ne mène à rien de bon. Hein. Euh, et nous nous plaidons pour des valeurs plus petites. Parmi nos favoris, nous on aime bien Intervest, on aime bien Argan, euh, on aime bien VGP et on aime bien, dans une moindre mesure, Montéa. Donc, pas les stars de la côte, mais plutôt la deuxième division, Voilà, guillemets. des valeurs qui ont, qui ont euh, un peu moins monté, qui sont peut-être un peu moins connues et qui ont, pour, euh, qui ont pour autant une très, très jolie story derrière eux. Quoi. Merci, Herman. C'est très clair. Merci encore. Merci, Amit.